Dans la liste de résultats, sélectionnez la référence que vous souhaitez importer dans EndNote. Cliquez sur Citer au bas de votre référence. Sélectionnez Exporter vers EndNote. Cliquez sur le fichier téléchargé, en bas à gauche avec Google Chrome, en haut à droite avec Safari et Firefox la référence sera automatiquement importée dans votre bibliothèque EndNote. Vérifiez si tous les éléments de votre référence sont exacts et correspondent aux exigences du style bibliographique que vous utilisez.